Bonjour les amis, se former au trading en 2020. Eh bien oui nous sommes en 2020, nous sommes même en novembre 2020, période de confinement. On espère que ça va un petit peu s'assouplir pour les fêtes de fin d'année mais toujours est-il que beaucoup de gens sont confinés à la maison et beaucoup de personnes peuvent se mettre au trading, apprendre le trading en cette fin d'année 2020. Donc si vous avez suivi un petit peu les, les actualités de la bourse, vous savez qu'avec le, le Covid donc les, les bourses ont chuté au moment où il y a eu au mois de mars donc l'épidémie de Covid et puis très rapidement le marché est remonté de manière fantastique et chaque fois qu'il y a un rebond et eh bien le marché est reparti. Et ce qui est très intéressant c'est que que le marché descende ou que le marché monte, eh bien on peut toujours gagner en bourse lorsqu'on euh, sait faire, lorsqu'on a donc une bonne technique de trading. Beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on ne peut gagner en bourse qu'en achetant des actions il faut qu'elles montent, eh bien non. Lorsque vous, êtes, euh, vous apprenez le trading, vous, a, vous apprenez aussi qu'on peut très bien euh, gagner lorsque le marché chute, que ce soit les actions, que ce soit les indices, les indices qui regroupent euh, donc euh, des actions eh bien il y a toujours moyen de gagner de l'argent en bourse, c'est pour ça que les traders quand il y a des crises eh bien eux ne sont pas du tout en crise, au contraire lorsqu'il y a des grands mouvements sur les marchés eh bien ils gagnent beaucoup d'argent. Donc en 2020 comment peut-on se former au trading Eh bien il faut savoir qu'il n'y a aucune école, aucune université qui vous forme au trading. Même lorsque vous êtes étudiant, que vous essayez d'obtenir votre bac, eh bien on ne vous parle pas d'argent comme si l'argent ça n'avait pas d'importance dans la vie et ensuite lorsque vous, vous avez votre bac ou que vous suivez des études universitaires et eh bien ça continue. On ne vous parle pas d'argent, vous pouvez bien faire des, des études économiques etc. mais c'est très théorique, il euh, n'y a rien vraiment qui vous, vous explique concrètement Comment gagner de l'argent On vous dit ben, rentrez dans une grosse boîte ou lancer votre entreprise mais aujourd'hui vous savez que les, les, les emplois sont très précaires donc il n'y a, a aucune, aucune sécurité d'emploi pour le long terme et avec ce qui se passe actuellement il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi et qui devront en chercher un autre. Donc plutôt que d'être désespéré bien c'est l'occasion d'envisager de, de gagner de l'argent d'une autre manière et le trading est certainement une des meilleures manières de gagner de l'argent parce que non seulement vous pouvez en gagner vous mais vous pouvez en faire gagner à d'autres personnes. à partir du moment où vous êtes un bon trader eh bien vous aurez beaucoup de gens qui seront intéressés par votre activité, qui vous confieront de l'argent et à ce moment-là vous partagez les gains avec ces personnes et il y aura beaucoup de gens qui seront heureux, vous et les personnes à qui vous faites gagner de l'argent. Donc pour ça il faut vous former mais vous ne trouverez euh, aucune université qui vous forme au trading. Il ne faut d'ailleurs aucun, tra... aucun diplôme, il n'existe aucun diplôme pour devenir trader. Donc euh, vous pouvez très bien faire ça euh, chez vous à la maison en suivant des formations en ligne comme celle que je propose par exemple. Donc ce sont des vidéos donc euh, vous pouvez d'abord vous inscrire par exemple à ma formation gratuite, vous avez un lien ici au-dessus, de mes vidéos et dans le descriptif de mes vidéos pour vous initier un petit peu au trading, savoir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse et après vous pouvez vous inscrire à une de mes formations payantes et vous verrez que le trading peut rapidement vous rapporter de l'argent si vous suivez une bonne méthode, une bonne formation. Donc vous voyez derrière moi un graphique, c'est le graphique du DAX, vous voyez que ça monte, que ça descend. Et ce qu'il faut faire donc c'est arriver à maîtriser ça, arriver à profiter de ces mouvements. Ça se passe tous les jours. Donc on peut gagner, on peut trader à la hausse, on peut trader à la baisse. Donc vous voyez bougie rouge et bougie verte. Quand c'est vert ça monte, quand c'est rouge ça descend. Et on peut gagner donc aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc vous imaginez tout ce qu'on peut gagner sur une journée de trading. Euh, on peut trader à très court terme. Et puis on a parfois des trades qui vous font 100 points, 200 points et on peut trader à 10 centimes le point comme on peut trader à 25 euros le point, 100 euros le point. Donc vous imaginez ce qu'on peut gagner sur une journée, il y a des traders qui gagnent des fortunes en une journée soit parce qu'ils ont déjà un gros capital, soit parce qu'on leur confie du capital, c'est la manière à l'heure actuelle la plus la plus efficace pour gagner de l'argent parce que si vous avez de l'argent que vous le laissez en banque ou euh, ça ne rapporte rien, vous perdez même de l'argent. Donc je pense que le trading est une activité à envisager si bien sûr vous, vous y prenez goût et pour ça le mieux c'est de vous initier un petit peu à ce que c'est, soit en regardant mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Regardez d'autres vidéos que j'ai réalisées. Donc j'ai à peu près entre 600 et 700 vidéos sur ma chaîne YouTube, ça fait 10 ans que je fais du trading donc je connais un petit peu le sujet et après si vous voulez aller plus loin j'ai des formations payantes également qui vous permettront avec des vidéos donc recevoir à la maison des vidéos. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, c'est pour une durée illimitée, c'est pour toute votre vie donc euh, que vous pourrez euh, regarder ces vidéos, accéder à cela et vous verrez donc les techniques que j'utilise, des techniques efficaces, vous me verrez trader en live dans mes vidéos également pour vous montrer comment prendre un trade, comment rentrer sur le marché en prenant un minimum de risques et en gagnant un maximum bien sûr. C'est le but euh, du trading donc euh, gagner euh, beaucoup d'argent en prenant un minimum de risques. Donc euh, c'est une activité fantastique que vous pouvez faire une heure, deux heures par jour au début et après peut-être que vous aurez envie euh, d'en faire votre activité principale quand vous verrez peut-être que vous gagnez plus qu'avec une autre activité tout en restant à la maison. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'en 2020 euh, on peut vraiment apprendre euh, de manière euh, très efficace le trading à la maison en restant chez soi. Qu'on soit en confinement ou pas pendant ces périodes un petit peu dures. C'est peut-être l'occasion pour vous de commencer cette activité et d'avoir rapidement de bons résultats. J'espère que ce sera le cas pour vous, je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, si vous aimez cette vidéo mettez un pouce vers le haut et on se retrouve très bientôt. Au revoir